L'emploi a souhaité se doter de l'outil Teams, à la fois pour faciliter le travail à distance. On avait vécu l'épisode Covid et puis de toute façon, on avait déjà commencé à réfléchir au télétravail. Aussi avec un axe donc de s'associer, de, de s'embarquer dans la transformation numérique. Également avec l'objectif donc de développer le travail collaboratif. Il s'agit d'une formation d'une durée de 3 heures sous forme de classe à distance et qui revient sur les principales fonctionnalités de Teams aujourd'hui déployées chez Pôle Emploi comme la Visio, bien sûr, et également les équipes, le partage de documents. Il s'agit d'un projet d'envergure puisqu'on aura formé en 12 à 15 mois plus de 10 000 personnes avec plus de 1000 sessions qui auront été animées par des formateurs SEGOS. Ce qui représente pour nous une opération quand même hors du commun. Enfin, même si on est une grande entreprise, c'est assez rare d'avoir quelque chose comme ça qui s'adresse à l'ensemble du personnel. Vu l'ampleur du projet, on a procédé par étapes. D'abord en formant les personnels de deux régions pilotes et ensuite, euh, en s'appuyant sur des ambassadeurs et managers relais qui ont été formés et qui ont dû euh, également appuyer la, la suite du dispositif. Et enfin, une ouverture à tous les collaborateurs, sans oublier d'ailleurs des formateurs internes qui ont été formés également par SEGOS pour pouvoir euh, prendre le relais aux côtés de SEGOS et, et à la suite. Écoutez, cette formation, elle a été très appréciée puisqu'on est sur un taux de satisfaction entre 85 et 90 et qui a été d'ailleurs analysé en continu pendant toute l'opération et qui se situe tout à fait dans le standard de ce qu'on constate quand on fait appel à Ségousse. Tout d'abord, l'écoute de nos besoins, puisque c'est vrai qu'au moment de la conception, il y a eu vraiment un travail transverse, y compris avec notre DSI. Ensuite, on a été tout au long accompagné. la relation est très, très, très fluide et c'est surtout la solution clé en main qui a été vraiment appréciée parce qu'en fait, on a eu également un appui administratif sur la mise en œuvre avec les convocations, l'appui sur la gestion des sessions. Je voudrais souligner la capacité d'adaptation de, de Cegos, qui nous a accompagnés tout au long du projet, qui s'est adapté également aux fluctuations en volume, puisqu'on a pu avoir par moment des pics de sollicitations et par moment des, des sollicitations un peu moins... Euh, nombreuses. Bon, à chaque moment, on était en ajustement permanent. C'était vraiment un, un partenariat.